Par la rencontre de mon bien-aimé, ma vie a été transformée lorsque j'ai rencontré Yahweh. Il a su parler à mon cœur, il a su trouver les mots pour me guérir, moi qui étais brisé, pour me relever. Qui était abattu, Tu es le plus beau, mon Yoshua. Tu es le plus élevé Tu es, tu es, tu es L'essence même de ma vie Tu es le plus beau, mon Yoshua. Tu es le plus élevé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 Pour me restaurer moi qui étais malade Tu, tu es le plus beau oh, mon choix. Oh, Tu es le plus oh, oh, Tu es, tu es, tu choix. es, tu es, de es, tu es, tu es, le plus tu es, tu tu es, le plus Même de ma vie, je ne suis plus la même, tu m'as régénéré. Tu es l'essence même de ma vie. Oh. Oh, oh, oh, oh. Les sens... L'essence même de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh. l'essence même de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh, tu es l'essence même de ma vie. Mmh, l'essence même de ma vie Tu es l'essence même de ma vie